Place up, yeah we know. What we're guerrier et bienvenue dans ma live donc aujourd'hui il n'y a pas de mousse, en grèce pour ceux qui sont abonnés à mon instagram vous le savez vous avez suivi toutes les vacances donc dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer je loge ce qu'on a vu ce que j'ai mangé je vais juste vous embarquer euh, sur une séance que j'ai pu faire dans une superbe salle c'était top parce qu'il y avait un rooftop et du coup on pouvait s'entraîner au soleil on avait vu sur la montagne sur la mer c'était magnifique donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo il y aura du sous terre, du développé couché. Euh, première petite séance euh, de la piste qu'on aimerait faire sur Fitness Fusion. Mais on manque de moyens, les gars. Donc pour ça, www.fitnessfusion.fr. On voudrait visiter toutes les salles du monde et vous faire une vidéo pour euh, présenter euh, chaque salle dans les différents pays euh, dans lesquels on voyagerait. Donc aujourd'hui, c'est la Grèce. La séance que j'ai préparée, là, je me suis massacré, les gars. Parce qu'ici, je mange beaucoup. Vous l'avez vu dans l'intro. Euh, C'était mon pré-workout. Hein. C'était la veille de mon entraînement que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et vous l'avez vu, il y avait de l'alcool. Donc ça, c'est mon pré-workout. Donc pour éminer tout, tout ça, j'ai fait une grosse séance et je vous mets au défi de la faire. Que du super set, vous allez voir, ça, c'est pas... Touriste, train uh, here? Uh, yes. Yes? Ok. Donc là, on arrive sur une petite terrasse assez sympa quand même. Bon, il nous fait la petite visite, les gars. Vous allez tout voir en même temps. Moi, je communique pas trop, mon anglais, il est bidon. Et du coup, on a trois salles. Il y a des bonnes machines dans la deuxième salle. Et là, on arrive dans la salle où il y a des putains de machines quand même. Donc là, on a le leg curl. Ici pour les fessiers, là on a un beau hack squat quand même, je sais pas c'est quelle marque. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est plutôt pas mal pour les mollets ici. Le pull-up. Là on va faire du bench après tout à l'heure. Mais j'ai pas vu de rack. On va aller voir en haut, mais ça m'étonnerait. Je les ai pas vu en tout cas. En tout cas, c'est plutôt sympa de pouvoir s'entraîner avec cette vue. On va aller voir après. Donc là c'est la troisième salle. Et non, il n'y a toujours pas d'alter. Hein. Ah si, elles sont là-bas. Ok. Vous les voyez. On va venir là après. Là, on va laisser chauffer. Regardez-moi cette vue, les gars. J'ai prévu de faire du deadlift aujourd'hui. Du coup, bah, je crois que je vais le faire ici. Parce que là, vous voyez une belle barre. Il fait 28 degrés. Ça va taper des grosses barres au deadlift sur un rooftop. Ah, ça va être pas mal. Ça, je m'en souviendrai. Là, les barres parallèles pour faire du street débarre là-bas pour faire des muscle up Bon bah, je crois que je vais m'entraîner toute la matinée ici. I bon, viens viens terminer ma première série On va passer la grosse série là donc on va faire les gars en ici c'est la France Everything is on me. Gonna back it up. Yeah, I'ma do me. Why you hating on me? It's not hard enough I do roll like a Mack truck, coffee heart. I'm a couple farm and go, act up. Lot of scars. I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real. I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying carhartt, carhartt Car Car Car to get it up. All that other bull, it don't matter much. You only climb. Got doubled up on the workload I think I fell in love with the bankroll Play up, get money, then we lay, lay low Add it up, add it up Bankroll, bankroll, euro your Pay hey, so, hey so, add it up add it up. I'm just doing me, everything is on me Oh you matter what Add it up, add it up, bankroll, bankroll, euro roll, your doing hey. it, add it up I'm just doing me, everything is on me Oh you matter what me. Everything is on me. Go back it up. matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. it up. Told if it's all me. Everything yeah. is on me. gon' back it up. matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Éviter jusqu'à où les gars? <coughs> ben, le problème c'est qu'il y avait qu'une barre du coup. Le super 7, il y avait au moins une minute euh, entre euh, le développé d'hiver et deadlift. Le temps que je charge la barre, mais sous le soleil, comme ça, 28 degrés, il doit faire 30 maintenant. Il est midi, les gars. Plein soleil, plein rooftop, ça tourne à fond. <coughs> Bon, voilà pour ce petit training, les gars. Franchement, ça fait grave plaisir d'avoir un rooftop pour s'entraider. Si un jour je suis millionnaire grâce à www.fitnessfusion.fr, c'est ça que je m'achète. Je vais au soleil, je me mets un toit, une salle de muscu et sans libre accès, les gars. Vous pourrez venir parce que ça sera grâce à vous. N'hésitez pas, plan alimentaire, coaching, programme personnalisé. Il y a tout ce qu'il faut sur notre site internet, les gars. On a besoin de vous pour être au soleil toute notre vie. Sinon la salle 10 sur 10 des Grecs, bon accueil. Et juste les gars, je me suis tué à faire du poids du corps pendant ces vacances. Là c'est la fin des vacances. Ma résidence, elle est juste là. La salle de fitness, si vous voyez le panneau ici, elle indique que c'est là. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Je fais 100 mètres et j'y suis. Mais bon, moi ça a permis de reposer les articulations. Faites-en le temps. Si vous sentez que vous en avez le besoin, n'hésitez pas. Une petite semaine de déload, ça vous fera du bien les gars. Haut du corps, même jambes. Après ça, vous pouvez, faire, vous pouvez faire quelques longueurs. En général, je fais 15 minutes, ça me fait 30-40 longueurs. C'est une piscine de 10 mètres, pas plus. Et ça finit le travail du haut du corps. Et maintenant, on peut profiter. On se revoit dans une prochaine salle aussi. Peut-être et sûrement en compagnie de Pimous. Si vous achetez des putains de programmes sur fitnessfusion.fr on aimerait aller aux États-Unis, au Gold Gym. On a besoin de vous, les gars. Donc, n'hésitez pas. Il y a des dons aussi pour, ceux, pour les plus riches. Et sinon, c'est sur euh, les coachings. Merci d'avoir regardé la vidéo en entière. Tous les liens importants sont en description. QNT, le Discord, nos Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est, on est en train de construire une grosse communauté. Mais on a encore besoin de, de vous. Retour 50K. Et on va avoir ce putain de fidèle. Petit like et à la prochaine. important, c'était Fitness Fusion de l'AFF vous étiez en présence de Jidio Force et Feu